Découvrez SG Tikeo Dette Privée, un placement innovant investi dans la dette d'entreprises non cotées, engagé dans la réduction de leurs émissions de gaz à effet de serre. SG Tikeo Dette Privée, c'est quoi Vous soutenez directement la croissance de PME et ETI, principalement françaises ou européennes, avec un fort ancrage territorial, tout en participant à la transition vers une économie décarbonée et durable. Pourquoi investir dans la dette privée La dette privée est une source de financement alternative aux prêts bancaires, accessible à des entreprises non cotées et performantes, affichant de fortes perspectives de croissance. Vous financez l'économie réelle et accédez à une classe d'actifs, jusque-là réservée aux investisseurs institutionnels. Comment SGTiquet aux dettes privées contribue à la réduction des émissions de gaz à effet de serre vous investissez dans des entreprises qui s'engagent à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Chaque entreprise sélectionnée doit fournir un bilan carbone et une trajectoire de décarbonation en ligne avec les objectifs fixés par l'Accord de Paris. Pourquoi de nous faire confiance Société Générale Assurance s'associe à Tikeo Capital, une société de gestion pionnière dans la dette privée Appuyant sur une équipe d'investissement comptant parmi les plus expérimentés d'Europe. Vous êtes intéressé SG TKO Dette Privées est une opportunité de diversifier son épargne sur un placement long terme porteur de sens offrant un couple rendement risque attractif. Cette unité de compte est accessible exclusivement au sein des contrats d'assurance vie Société Générale Assurance. Le plus, votre épargne investie sur SG TKO Dette Privées est disponible à tout moment grâce à la liquidité assurée par Société Générale Assurance. Contactez votre banquier privé pour en savoir plus.